de bateau de, de pirate. Ouais, on a fait euh, les trous et tout pour passer les fils électriques, les commandes. Euh, pour passer la manette. J'ai fait de la robotique avec mes gamins et, euh, bah depuis, depuis, depuis euh, une dizaine d'années, en gros. Et euh, moi, ce que j'adorais, c'était amener du matériel euh, et dire aux enfants, ben bah voilà, on va construire des trucs. Donc, les enfants bricolent. Ils essayent. Ça marche, ça marche pas, pourquoi ça marche pas, etc. C'est à partir de cette envie que après on peut amener des, des données un peu plus techniques euh, concernant le frottement, la direction, euh, voilà, enfin, bref, les directions, bref, les aspects. Et donc c'est cette espèce de, de tâtonnement expérimental qui fait que les gamins, uniquement sur l'aspect technologique, avancent collectivement. Euh, bah, comment est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Notre robot, qu'est-ce qu'on va lui donner comme fonction Donc là, il y a à la fois hein, donc, un travail individuel et puis aussi un travail de collectif. Et donc toutes ces notions individu, collectif, euh, je me construis avec les autres. Là, on est en plein dans l'éducation nouvelle, et, et c'est en ça que je trouve que les trophées de robotique, au-delà de l'aspect purement technologique, a un contenu hautement éducatif. L'intérêt des trophées de la robotique, c'est, euh, au-delà de se retrouver, etc. c'est un temps fort qui est très important, euh, de manière régionale, et donc euh, ça met, euh, je pense, tous les enfants en dans Une même dynamique. On a aussi une belle valorisation pour, pour tout ce qu'ils ont euh, travaillé euh, sur euh, toute une année. C'est aussi l'apprentissage du de, de vivre ensemble, d'être ensemble pour euh, un but, un but comme moi. Donc euh, voilà, c'est le robot. Les trophées de robotique, ça commence vers 9h. Euh, les groupes arrivent et ils s'installent sur leur propre stand. Et à partir de 9h30-10h commencent les homologations. Chaque équipe est censée montrer que son robot est capable de réaliser une des actions demandées par le règlement des trophées. Et une fois que tous les groupes sont homologués, eh bien on, peut, on peut commencer les matchs. Donc un match dure 1 minute 30. Il oppose deux robots systématiquement. Et à l'issue de la minute 30, en fonction de ce qu'on était capables de faire les robots et donc les équipes qui les pilotent, eh bien on a un système de points. 3, 2, 1, top c'est parti Alors, est-ce que le premier message est descendu Je n'arrive pas à voir là où je suis. Oui, le premier message est descendu. Oh là là, il y a un embouteillage de robots là, avec un robot qui passe sur les autres. 3, 2, 1, top c'est terminé le annoncé sur la table centrale. On est en train de vérifier le résultat. Nous avons les champions qui marquent 23 points. Chaque robot réalise donc 3 trois, trois matchs au minimum. Ça donne lieu à un classement qui permet d'avoir un système de phase finale avec des quarts de finale, des demi-finales et une finale qui nous donne donc un champion régional des trophées de la robotique. l'accompagnement, on attend euh, le mois d'octobre d'avoir euh, le règlement et ensuite euh, on commence à bricoler, on commence à se mettre d'accord aussi euh, entre eux pour euh, savoir qui fait quoi, qui fera quoi, qui sera euh, l'électronicien, peut-être le, le mécano, le designer euh, du robot. Euh, les idées commencent à fuser et on commence à, on commence à bricoler. Euh. À partir du moment où on a créé euh, l'envie chez les enfants, c'est comment Comment on construit pour que euh, la construction que les enfants vont mettre sur pied puisse aller jusqu'au bout Parce qu'il n'y a rien de pire que de commencer quelque chose et puis ça marche pas et on ne sait pas pourquoi ça marche pas. Donc les, les, les francas apportent ce plus, euh, à la fois donc technique et aussi, parce bah, que je disais tout à l'heure, le contenu éducatif, hein, de, de montrer les, les aspects de démarche. Avec les Francas, on a une, un cahier des charges simplifié de, qui représente les actions, mais vraiment simples pour les enfants. Donc je leur explique euh, ce que c'est, puis je leur montre une petite vidéo de l'année précédente. Ensuite, on, on prend chaque étape, un, la manette, le robot, et euh, on réfléchit sur chaque, chaque partie du robot. Les compétences euh, techniques, il en faut, je pense, sur deux, trois choses type euh, électronique. Mais euh, les Francas peuvent accompagner euh, largement les animateurs là-dessus. On a des formations qui existent, on a des week-ends, euh, on a aussi des groupes techniques euh, autour des sciences, et aussi du coup de la robotique. Donc. Et là, moi, je veux tirer un grand coup de chapeau à Isabelle, euh, donc l'animatrice départementale des Francas du, du Maine-et-Loire, qui fait un boulot euh, d'enfer, de, de, de, de coordination, d'organisation, etc. Et aussi, et moi, une chose qui m'étonne enfin, toujours agréablement, c'est le nombre de personnes, de jeunes animateurs, de jeunes responsables des francas qui s'investissent cette journée-là euh, parce que ça, ça, les, ça les intéresse quoi. Et donc ça veut dire qu'au Franca, il y a un vivier d'animateurs, il y a de, de militants. Et ça c'est très très très réconfortant pour, euh, pour le mouvement. Enfin, on se dit que euh, sur des aspects concrets, quand il faut donner un coup de collier, hop, on y va. Et, et là, il y a peut-être je sais pas, une cinquantaine de, de, de, de jeunes animateurs francas. 50 équipes euh, Angers, Maine-et-Loire et Pays de la Loire, et on limite, mais de notre fait, l'organisation, on limite à une cinquantaine d'équipes pour qu'il y ait du sens humain, enfin, que les enfants se rencontrent, euh, sachent à peu près qui, qui est qui, euh, et que ça ne devienne pas un truc monstrueux, euh, mmh. ça, ça ferait très plaisir aux adultes, mais où les enfants ne s'y retrouveraient pas. Il y a des équipes de 3-4 enfants, et puis des équipes de 15 enfants. Donc, si on dit une moyenne de, je ne sais pas moi, 7-8 enfants euh, en gros, et ben 50 x 8, voilà, on arrive à 400 gamins d'entrée de jeu. Plus euh, les accompagnateurs, plus le, le public. Enfin, là, on va, là, à mon avis, comme ça, on est à 2-3 000 personnes. Parce qu'il y a des personnes aussi qui sont là, qui repartent, qui reviennent. En passage, on doit, à mon avis, on va dépasser les 4 000, 4 000 5 000 personnes.